Salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur la suite du let's play de Medieval Dynasty on en est donc à l'épisode 20 je vous ai fait récemment la vidéo euh, une vidéo de la trad de la mâche qui va avoir lieu le 23 septembre où les bandits vont être incorporés dans le jeu non pas sous forme de pop-up mais sous des camps qui vont popper alé aléatoirement sur la map. Ensuite euh, qui va impliquer aussi euh, le fait euh, qu'on ait un nouveau métier qui est l'herboristerie et des nouvelles plantes etc mais je vous mettrai le lien de la vidéo. Euh, autre petite chose à préciser euh, le jeu donc, passera au 23 septembre non plus en bêta branch test. Donc il faudra mettre le jeu en normal, c'est-à-dire euh, en early euh, access ou accès anticipé si vous préférez. Donc pour revenir euh, ici, donc, au, au niveau du menu, j'ai regardé un petit peu, il n'y a rien au niveau des bandits qui est, qui est notifié. Il n'y a pas les nouveaux bâtiments, donc je pense que ça sera incorporé via une mise à jour, voire la mise à jour carrément de septembre. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. De toute façon, s'il y a un souci, je viendrai euh, vous le dire en vidéo. Donc, je vous avais dit dans l'épisode 19 que j'avais avancé en live euh, le euh, village. Donc, j'ai changé des choses, dont des petites surprises. Voici mon fiston qui était bébé jusque là. Donc, maintenant, on peut parler à Rambert. Papa, regarde ce que j'ai trouvé, c'est pour toi. Il nous fait des petits cadeaux. Donc, on peut lui dire, laisse-moi te regarder de plus près ce qui nous donne son humeur notre maison à droite etc son âge etc etc jusque là pas de soucis ensuite on peut aussi lui dire salut puisqu'il nous a dit salut et par contre on va regarder ce qu'il nous a il nous a donné ça m'intéresse alors qu'est ce qu'il m'a donné euh... ça peut être du mine pertuit un bâton une pierre je vois pas trop là ce qu'il m'a donné mais merci fiston donc on a des petits chroufs, comme vous pouvez le voir un petit peu partout, qui ont grandi. Et rappelez-vous, dans l'épisode 19, on en était resté, à... où je vous montrais comment voir si vous avez des couples ou pas. Et en live, en même temps qu'on le faisait, ben, un couple s'est formé. Voilà, ici. Donc vous n'avez pas vu que j'ai amélioré aussi les maisons Je les ai mises avec de l'enduit, d'accord et je les ai bien entendu passés au niveau 2 Donc que les maisons où il y a des enfants Les autres pour l'instant je n'y ai pas touché Et donc je vous, comme je vous avais dit Évidemment après 2h30, 3h de live Il y a des saisons qui sont passées Vous pouvez le voir on est en automne euh, Il y a je crois une année qui est passée Puisqu'on a fait ça en live Et donc notre petit couple qui venait de se euh, Tout simplement de se mettre ensemble eh bien, Je vous avais dit que ça n'allait pas perdre de temps Voilà on a un petit bébé donc au niveau de la gestion, ici, donc on peut voir que tout le monde est heureux, hein on n'a pas de, de problème, tout le monde est en vert. Il euh, va falloir faire des cadeaux à notre femme parce que sinon notre euh, amour avec elle diminue. Donc là je n'ai pas fait de cadeau, je suis allée lui parler, mais on va aller le voir ensemble, je suis allée lui parler. Et il euh, va falloir lui faire des cadeaux tout simplement, pourquoi Parce que sinon notre affection avec elle diminue, ce qui va entraîner le fait qu'elle puisse partir avec l'héritier, donc euh, ben, ça nous oblige un petit peu à acheter des cadeaux mais ça on le retrouve aussi dans les autres jeux de Topliss euh, que vous connaissez maintenant Lumberjack, euh, Farmer Dynasty, etc, ça, tous les jeux qu'ils ont sortis, c'était le même problème si on ne faisait pas de cadeaux et bien notre amour, euh, ben, il, il, il se cassait la figure, voilà donc notre petit Rambert maintenant 2 ans comme on peut voir, on a euh, ici Olaf qui est passé à l'âge de 2 ans on a Leonarda qui a deux ans, Niedarka qui a. Oui, c'est ça, Nierhardka qui a deux ans, et on a eu un bébé euh, ici, et deux autres bébés ici. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Au niveau du bois, on n'est pas trop mal, on a 3457 de bois de chauffe. Nourriture, on n'est pas trop mal, mais euh, vivement que les champs poussent quand même. Au niveau des taxes, on a 950. On a 21 de population et on a 20 bâtiments sur 55. Ok, jusque là, vous m'avez suivi. Donc, j'ai changé donc, toutes les maisons. Je les ai passées niveau 2 pour ceux qui ont un enfant ou qui sont en couple. Mais ceux qui ne sont pas en couple, j'ai laissé les petites maisons comme ceci, niveau 1. Pas d'amélioration, rien du tout. Dès que je verrai qu'ils sont en couple ou qu'il y a un bébé, effectivement, je transformerai ces petites maisons-là en grande maison que je remplirai d'enduit mais pour l'instant vous voyez ça leur pose aucun problème on va regarder aussi au niveau de la gestion parce qu'alors ça ça nous ça n'a pas été un cadeau qui nous ont fait euh, au niveau de voir ce qui manque à savoir que euh, comme on l'a vu dans l'épisode précédent si on passe notre vie à ça ben, le problème c'est qu'on ne fait rien à côté c'est de mettre les outils appropriés dans chaque atelier c'est à dire dans la grange il faut vérifier. Donc, de toute façon, ça vous le met ici. Ça, c'est qu'il manque des matériaux. D'accord Donc, il doit lui manquer des graines ou des choses comme ça. On va aller voir. Au niveau de l'élevage des animaux, on n'a pas de souci. On a la porcherie. Oui, oui, on va aller la voir. J'ai fait les cochons hors live. Au niveau de l'atelier, il n'y a aucun problème. L'ail de couture, il lui manque euh, du lin. À la taverne, ces petits onglets-là, c'est qu'il manque du matériel. Quand il manque un outil, vous avez le dessin en général. Hein, la hache, la pioche, euh, peu importe, vous avez le dessin. Et ces dessins-là, c'est qu'il manque du matériel. Et la taverne, quand vous avez ce petit bonhomme, c'est qu'il vous manque un PNJ à y mettre. Mais moi, je préfère personnellement, en début euh, de Let's Play comme ça, même si on a bien avancé quand même, je préfère personnellement... Euh, gérer la taverne moi-même, faire les ragouts, faire les plats, etc. Et ici, donc, euh, si je vais parler à mon épouse, elle va me dire qu'il y a des bâtiments à réparer. Je pense que c'est le stockage que j'ai mis, vous savez, au niveau de la mine, euh, près de la mine là-bas. N'oublions pas non plus que le fer, on ne peut plus l'avoir comme on l'avait, euh, bien qu'il y ait eu des détracteurs pour venir dire le contraire. Renseignement pris, le fer, nous ne pouvons plus le miner dans la, mi dans dans la grotte. Mise à part, si on a la mine. Et au niveau technologie, euh, je peux vous garantir qu'on est loin, mais loin euh, de la mine. Hein. Euh, alors, attendez, ici. Non. Hop, on va regarder. Donc, notre porcherie, en la fin, on va le voir. On va peut-être faire les poules aussi, parce qu'avec les œufs, c'est intéressant. L'abri à, à pour les oies, Pour oies, pour L'abri pour oies. Euh, je ne le ferai pas, comme je n'ai jamais fait dans mes autres parties que j'ai terminées. Mes villages sont finis. Euh, tout simplement parce que ça revient au même que les poules. Les, les oies vont vous donner euh, de, des plumes. Euh, voilà, exactement comme le poulailler. Et le poulailler elle, revient effectivement moins cher qu'avoir des oies. Après, ça, c'est vous qui le voyez. Donc, la grange 2, l'écurie, vous voyez, tout ça, on en est très loin. Hop. Donc, on va, on va regarder ici. Voilà, la mine je vais bientôt débloquer, je suis à 2348.7, à 2500 je pourrais débloquer l'abri à bois 2, euh, ce qui pourrait mettre deux, euh, un deuxième bûcheron, et la mine, vous voyez, j'en suis loin, donc pour débloquer la mine, il va falloir que moi-même j'aille à la mine, comme j'ai fait dans les épisodes précédents, ou euh, je crois que je les avais fait en live, je ne sais plus, passer mon temps à miner, le mettre dans le stockage que j'ai pris de la mine, qui est commun à celui du village, miner, miner, miner, de façon à débloquer la mine. Une fois que j'aurai débloqué la mine, au niveau de la grotte, je pose la mine, et là, au niveau du coffre qu'il y a de la mine, on peut récolter le fer via les PNJ. Voilà, donc euh, n'écoutez pas tout ce qui est raconté sur internet ou les ragots qu'on entend, euh, je ne suis pas non plus la science infuse ou la bible comme m'appellent certains amis youtubeurs de Medieval Dynasty, mais simplement voilà, je suis en contact avec les développeurs, je leur pose des questions, je me tiens au courant des mages et euh, j'essaye de vous les traduire au maximum ou de vous donner des infos en temps et en heure, dès qu'elles sortent, ou quelques jours après, selon mon emploi du temps personnel aussi. Donc, le fer, vous ne pouvez plus l'avoir, sauf si vous avez la mine. Alors, faites attention quand vous prenez des quêtes. Si ça vous demande du fer et que vous n'en avez pas d'avance, euh, ne les acceptez pas. Sinon, ça va être une, une quête fail. Une quête fail, c'est un point, voire deux points de réputation en moins. Ce n'est pas énorme, vous me direz, on les rattrape vite. Mais bon, ça serait dommage. Donc, la mine, va falloir attendre. Donc, euh, ensuite, poisson, comme je vous l'avais dit, moi, le, le pavillon de chasse 2, je l'attends. Euh, tout simplement parce que je vais pouvoir y mettre un cueilleur dedans là je ne peux pas pour l'instant et euh, poissons il y a trop peu, trop peu ça peut être une aide au départ comme je vous l'avais dit au début du let's play que je vous remettrai aussi en fin de, de vidéo mais euh, les poissons il y a très très peu de recettes au niveau de la taverne ce n'est pas vraiment avantageux ça peut être avantageux au début pour la nourriture pour les pêcheurs mais euh, au bout d'un moment vous, serez, vous, vous verrez que ça ne vous sera d'aucune utilité et vous allez le casser pour, pour faire autre chose, pour gagner une place pour un bâtiment. Donc, à vous de voir si vous voulez au début avoir des pêcheurs, bien que vous savez, un chasseur, si vous réglez bien les choses, un deux chasseurs, il y a largement de quoi faire à manger, un champ avec des légumes, euh, choux, betteraves, etc., tout ça. Ça vous fait des plats, vous allez faire des plats avec le, le ragoût, les soupes, etc. Ça monte énormément la nourriture. Donc moi, au niveau de toutes mes parties que j'ai faites, refaites, et qui sont euh, bah, terminées, hein, terminées, façon de parler, hein, l'histoire euh, principale est finie. Euh, j'ai eu ce que j'ai voulu avec une Unighost. Hein, je ne vous spoilerai pas là-dessus, bien qu'il y a déjà tout qui a filtré sur, euh, sur YouTube ou autre. Donc après, ce ne sont... Une fois que vous avez fini le mode d'histoire, euh, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, une fois que vous avez fini le mode d'histoire, vous allez avoir que des quêtes répétitives euh, de façon à euh, bah, continuer votre dynastie, quand vous allez mourir, votre fils va continuer, mais ce ne sont que des quêtes secondaires après que vous trouverez euh, dans les différents villages. Alors là, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est au niveau des recettes dans la taverne, parce qu'il y a une recette qui m'intéresserait, a été mise en place c'est euh, la recette avec des groseilles alors euh, déjà je voudrais débloquer les assiettes en bois pourquoi parce qu'il y a des choses qui demandent des assiettes et non pas des bols donc on va les débloquer on va acheter le plan il n'est pas très cher voilà les cuillères on s'en fout alors au niveau de la taverne euh, tout, tout tout les œufs brouillés on n'a pas encore les poules donc c'est pas nécessaire euh, hop je vais descendre à taverne 2. Alors, le pain plat, ça nous demande donc les seaux. Les seaux, euh, on va pas les faire tout de suite. Pain plat à l'oignon, tous les pains demandent des seaux. Euh, Rouleau de blé, soupe aux légumes, œufs brouillés aux champignons, bouillies de baies. Voilà, les bouillies de baies, ça nous demande des graines d'avoine, des bols en bois et des baies. Donc, ça, on va le débloquer. Voilà, parce que ça m'intéresse. Euh, et soupe aux légumes, je ne l'ai pas débloqué. C'est bizarre. Euh, Qu'est-ce que j'ai là Les rouleaux de blé. Ça demande énormément. Vous voyez les seaux d'eau. Ça, c'est avec la, les vaches. Hein. Euh, là aussi, euh, ça c'est quoi Soupe aux ragouts. Euh, ouais, on peut le débloquer. C'est quoi Soupe aux ragouts. Ça redonne 50 de nourriture, 25 d'eau. Allez, on va le débloquer. Ensuite, on va faire un petit peu le tour pour voir euh, qu'est-ce qu'on on pourrait débloquer euh, d'intéressant. Alors, au niveau de l'atelier, on a débloqué les assiettes. Ok, ça c'est bon. Taverne 1, mis à part les œufs, mais on n'a pas encore les poules, on va les faire. La forge. Euh, toc, toc, toc. Euh, La ou en cuivre, les pelles. Là, non, ça tout ça, j'en ai pas besoin. Euh, non. La hutte de couture. Alors, euh, les sacs, hein, c'est du cuir et du tissu en lin euh, alors ce que je voudrais bien me débloquer moi personnellement mais il faudrait que je passe à la hutte de couture 2 c'est la sacoche qui me rajoute 30 kg voilà donc euh, la petite elle débloque euh, 5 kilos de plus, 6 kg de plus la deuxième l'intervalle nous débloque euh, 15 kg de plus et là avec celui-là, elle coûte quand même 1000, mais elle, elle nous donne euh, 30 kg de limite de poids en plus. Ça peut être intéressant à voir. Euh, la taverne, donc on l'a vu. Euh, L'étal du marché, on l'a pas encore débloqué. On verra quand ce sera débloqué. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Ici, le fer, on n'y touche pas. Une de couture 3, on ne l'a pas. Ok. Au niveau des champs, donc euh, au niveau des champs, j'ai changé aussi certaines choses, j'ai fait un deuxième champ. Alors, le premier champ, je l'ai fait, où j'ai mis, si je vous montre ici, hop, là, et là, vous avez le nom de ce que vous avez planté. Donc, j'ai mis du blé, j'ai mis de la voile, j'ai mis du seigle, j'ai mis. Euh, de l'avoine une nouvelle fois, parce qu'il en faut beaucoup. Euh, j'ai mis des betteraves, euh, des oignons, des carottes et des laitues. Dans ce champ-là, je l'ai vraiment centré sur la nourriture. Et le deuxième champ, champ euh, j'ai mis que ce qui concerne le lin. Voilà, si on regarde ici, c'est le motif du lin. Voilà, deux petits champs. Je pense que pour l'instant, ça suffit. Euh, autre chose que je voulais regarder, euh, c'était au niveau du pavot. Alors, est-ce ah, que je l'ai là Je ne pense pas. Pour ça, il faut que j'aille, je, je, je, je pense, voir quelqu'un euh, qui fait le pavot. Parce que j'ai pas d'informations là-dessus. Ok. Donc, euh, on va boire un petit coup. Et on va aller regarder les nouveautés donc euh, que je vous avais dites En dehors, bien sûr, du fait que euh, notre petit bambinou il a grandi. Donc, notre femme peut retravailler. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Euh, Elles sont bloquées pendant deux ans. Euh, et deux ans, c'est pareil. Hein, on ne dirait pas, mais... Ok. Donc, on va aller voir notre épouse déjà. Donc là, comme vous le voyez, les maisons, hein, je les ai agrandies et je les ai remplies d'enduit ok ensuite j'ai déménagé la taverne qui était là bas au fond vous voyez où il y a le trou je l'ai mis plutôt ici et j'ai fait la taverne 2 voilà donc vous voyez que la, euh, ce qui a été dit par rapport à, aux nouveautés euh, pour l'instant c'est pas encore mis en place hein. donc ce sera à, à confirmer mais ça sera normalement avec la match du 23 septembre ok on a plein de petits schtroumpfs partout ici je me suis amusé pour délimiter parce que je mettrai sûrement ici en décoration si ça passe une ou deux tables et un petit feu de camp ou un petit feu de camp des tables je ne sais pas mais j'ai mis voilà des petites barrières déco voilà je ferai pareil pour mes champs parce que c'est du petits trucs à moi c'est moi qui veux faire plutôt rp qu'autre chose donc j'ai déplacé euh, rappelez-vous ils étaient un petit peu n'importe où là et ça me prenait beaucoup de place donc euh, j'ai déplacé le stockage ici et j'ai déplacé la grange ici. Voilà. Et euh, j'ai mis une personne qui s'occupe bah, de faire l'engrais, de faire tout ça, les graines quand il y a besoin, et une autre qui s'occupe des champs. Donc ici, on a un premier champ. Il faudrait que je mette des petites barrières. Euh... Il a été labouré, je pense, ouais que je fasse des petits chemins aussi bon, ça c'est du cosmétique euh, pour faire plus rp qu'autre chose donc ici nous avons donc l'abri à cochon et où sont mes petits cochons parce que j'ai pris des bébés en fait je, vu qu'ils vieillissent assez vite là bas ils, ils vont loin quand même hein. Euh, vu qu'ils grandissent assez vite, euh, bah, tout simplement je dis autant les prendre petits, ça fait le même travail et on les garde plus longtemps. Alors j'ai pris évidemment un mâle à une femelle. Je veux... Voilà, ça c'est le mâle et la femelle elle est où Elle est là-bas. Elle se balade loin. Donc il faudra que je mette des clôtures. Il euh, n'y a toujours pas les petites portes aux clôtures, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, alors on va commencer. Vu qu'on sait que le mine pertuit va être indispensable quand même au niveau de, euh, de l'arboristerie, on va essayer de, de, de, de, de le mettre de côté, je dirais. De le mettre de côté de façon à tout simplement se préparer pour l'arrivée de l'arboriste. Bien qu'on en trouve hein, toute l'année, on est d'accord. Donc ici, j'ai fait ramasser mon cochon. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop ça va être un petit peu embêtant ce terrain là à cause de, voyez, de ça là. Donc, euh, les petits cailloux comme je vous avais dit hein, pas évident quand c'est un terrain qui n'est pas plat et euh, donc surveillez bien que euh, vos employés, enfin, vos PNJ vos employés oui parce que vous les employez hein, faut pas croire mais c'est un emploi que vous leur donnez en plus de la maison et de la nourriture ils sont nourris, logés, blanchis mais ils travaillent donc n'oubliez pas de, de, de vérifier non-stop au niveau de la gestion ici, dans les bâtiments ici, s'il n'y a pas un objet qui manque. Alors, je dirais le petit reproche, c'est qu'on euh, passe notre temps à ça. Je ne sais pas, il les avale les outils. C'est impressionnant la vitesse à laquelle euh, il, euh, ils utilisent les outils. Donc ensuite, donc on a débloqué certains plats euh, et d'autant plus on a débloqué les assiettes. Donc on va aller dans la gestion, on va aller ici, c'est dans l'atelier. Hop, on va aller ici. F. On va regarder. Euh, alors, les bols, c'est bon les assiettes, on va les mettre. Qu'est-ce que ça demande les assiettes Des rondins. On va en faire jusqu'à 100%. Ici, jusqu'à mettre à 100%. On va peut-être diminuer les petits paniers à nos Voilà. C'est une source de revenus, mais il voilà, faut quand même faire des assiettes pour pouvoir faire nos nos baies. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, il y a eu du changement. Donc, des, ch des nouveaux champs. La porcherie. Et euh, ben, on va regarder combien on a dessous. On a 2709. On va aller vendre. Comme ça. Je suis un peu lourde quand même. Je crois là, non On va faire quelques couteaux pour éviter d'être en, en rupture de stock. Au niveau du, euh, du chasseur, hein, parce que c'est important euh, d'avoir de la viande. Sinon on aura un petit onglet en haut à gauche euh, rouge qui va clignoter comme quoi ils n'ont plus rien à manger. Donc le chasseur c'est important qu'il ait tout ce qu'il faut. Alors arc, lance, euh, couteau et le mettre dans le coffre de la cabane de chasseur. Pareil la hache, on la met dans le coffre euh, de là où, là où travaille le bûcheron. Euh, la, le marteau, on le met euh, dans euh, la forge et la pioche, on, on le met dans l'abri d'excavation voilà, qu'on a dans le village. Donc, ne vous trompez pas, ne mettez pas dans le stockage général. Alors, il y en a pour qui ça marche, moi perso, de mon côté. Ça ne marche pas. Donc, on a pris un niveau en artisanat, on va aller voir après. Alors, c'est vrai que ça, de devoir sauver les outils qui, qui, qui, qui mangent à une vitesse incroyable, euh, ben, voilà, vous voyez, il n'avait plus de couteau. Et pourtant, j'en ai fait un euh, juste avant de faire la vidéo. Il me l'a déjà avalé complet. Donc, euh, je vais lui donner euh, les couteaux que j'ai ici. Je vais en garder un pour moi. F, hein, donc on va tout mettre, on va en enlever un. Hop. Et, hop, Voilà. Comme ça, il va, il va bosser parce que il faut rien. Faut rien. Il faut rien. Euh, alors, attention au changement de saison. Donc on prend pas de quête. Sinon, c'est quête fail. Donc on va ramasser, on va en profiter pour ramasser euh, si on trouve des champs pipi. On prend pas de quête euh, pour être sûr de ne pas la fail. si ça a été labouré. Là aussi. Ok. Je vais essayer d'en profiter pour euh, regarder si je trouve des champignons. Je vais, prendre, je vais aller vendre des choses aussi. Donc je vais prendre euh, quelques lances en bois sur moi. Je vais en prendre euh, une dizaine. Histoire de voir si euh, la faucille on peut les vendre. Hop. Euh, ou en pierre. Euh, je dirais que ça je le garde la pioche aussi sac je vais le vendre chapeau vendre vendre mine pertuis j'en ai là hop on le range là l'argile j'ai chopé l'argile euh, les pierres on va les mettre là les rondins on va les mettre là petit panier à yeux, c'est bon euh, les bols en bois je suis quand même relativement lourde il faudra les ranger nourriture pour animaux je vais la prendre sur moi je vais aller le mettre chez les cochons un petit panier à nausier hop on va vite chez les cochons non je peux pas je suis un peu lourde dernier jour de saison donc euh, ne pas prendre de quête pour éviter de les fails. Alors là je récupère ma manette, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour récolter, mais ça c'est moi. Après le jeu n'apprécie pas forcément que je change toutes les 30 secondes entre le clavier et la manette, mais bon. On va leur mettre leur petite nourriture, bien que j'en avais fait 12, elle en a fait elle aussi. Hop, voilà. Voilà ils ont tout donc pour faire la nourriture pour un niveau il faut des graines d'avoine et de la paille voilà donc n'oubliez pas de mettre ça dans le coffre de la grange pour pouvoir les faire ensuite qu'est ce que j'ai sur moi qui pèse des champignons que je vais pouvoir ranger dans le garde manger après mon but sera plutôt de faire euh, mais ça c'est pas pour tout de suite un champ pour chaque chose ou alors faire un grand champ avec deux rangées de choux deux rangées de betteraves euh, mais par contre tout ce qui est lin avoine euh, qui demande euh, et du seigle je les mettrai à part euh, je ferai des champs à part de façon à ce que ce soit rentable autre nouveauté euh, on est à 50% d'empoisonnement avec celui-là hein Ici, hop, ici, hop. Voilà, là on est pas mal. On a tous un trois sacs ordinaires, fossiles. Ok. J'ai quand même aller vérifier dans la grange euh, si elles ont bien des sacs et si elles ont bien tout pour travailler ces dames. Donc ça nous permettra d'avancer les champs euh, jusqu'ici. Ça pourrait être pratique. Hein. Vu qu'elle, je l'ai pas mis dans le sens, dans le même sens automatiquement. Alors elles ont des fossiles, elles en ont 5. Il y a la pourriture de l'encre, il y en a. Donc fossiles, il n'y en a pas besoin. La paille, de la paille, elles en ont plus beaucoup. Euh... Elles ont 5 fossiles. Ouais, bon, on peut leur laisser. Euh... Et la paille, il faudrait que je leur en ramène. Elles ont déjà tout. Euh tout utiliser. faut que j'arrive à me refaire à, à... au changement que j'ai fait parce qu'on est habitué au début on a mis ça là, ça là, ça là. Bon, reprendre nos marques assez vite mais vite, vite, vite. Fin de saison cet d'hiver Est-ce euh, que j'ai de la paille ici Ouais. On va en prendre la moitié. Hein. Voilà, hop. Et on va mettre ça au niveau de la grange. Comme ça, elle pourra faire à manger pour nos petits cochons. Donc, on va attendre que la, que la saison se passe. Et on se retrouve au moment de l'hiver. Pendant ce temps, je vais ramasser quelques champignons, des choses qui traînent. Et on se retrouve au moment de l'hiver. À tout de suite. Alors, on est passé à l'hiver, donc on va s'équiper de nos tenues hivernales avant qu'on meure de froid. Donc, je les ai équipées. Ah ben j'étais en tenue d'hiver déjà. Ah ouais. Bon. Est-ce que je peux équiper ça Non, ça m'enlève la capuche. Ok. Donc j'ai ramassé quelques champignons des choses comme ça et j'ai remarqué quelques quelques choses que je vais vous montrer en allant vendre euh, du côté de Unigost ça c'est ma femme, je vais lui demander si tout va bien dans notre petit royaume on manque d'un de d'artisanat ben oui il va falloir attendre ma belle hein, parce que alors, il va falloir que je t'en achète et ça ne m'arrangerait pas alors euh, je vais aller ranger les champignons que j'ai trouvés Déjà, ça sera fait. Alors. Euh, Celui-là, je crois que je m'en débarrasse. F, E, F. Les loupiotes euh, Mine Pertuis, je le rangerai un petit peu. J'ai des bâtons. Et j'ai les choses à vendre. Donc, on va aller vendre tout ça. Hop il manquerait du matériel d'artisanat. Donc, on a un point de compétence en artisanat. Alors, trois niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, niveau 1, euh, niveau 2, on en a mis un. Et en point, on en a mis un niveau 3. Alors par contre, je pourrais... Euh, fabrication 10% plus rapide, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et en niveau 4, euh, mettre constructeur. L'endurance, non. Construction 10% plus rapide. Plus rapide, cumulable jusqu'à 2. Mmh. Expert en cuisine. La rapidité me, ne m'intéresse pas spécialement. Euh, hop, constructeur. Perte de durabilité. Homme oh, à tout faire. Amélioration des murs de la maison pour une meilleure isolation. Connaissance à cuisine. On va prendre ça, je pense. Connaissance en couture, euh, 5%. On va faire la cuisine. On va les... Je vais le mettre là. Hop, voilà. Et on va aller voir. On va trouve, trouve un cadeau pour notre chérie avant qu'elle nous, euh, qu nous quitte euh, définitivement. On va aller vendre tout ça. Je vous retrouve au village d'Unigost. Parce que le trajet risque d'être un petit peu long. Bien sûr, je garde, euh, comme vous pouvez le voir, Malance avec moi, c'est ton jamais. D'accord. Euh, donc là, je ne vais pas pouvoir montrer en fait. C'est dommage. À la prochaine saison, euh, ils ont déjà mis en place, euh, vous allez voir, des nouvelles fleurs. Qui sont d'un bleu assez, euh, bleu nuit, bleu ciel, très joli qui tape à l'œil. Il y a d'autres petites fleurs euh, euh, qu'on retrouve sur l'image que je vous avais montré de la vidéo. Euh, euh, de la trad pour la mage. Les, les fleurs sont implantées, elles sont là, mais par contre on ne peut pas les récolter pour le moment. Mais vous pouvez déjà en vous baladant les voir sans aucun problème. Bon là en hiver je suppose que je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Mais je les ai vues en... lors de la coupure, de façon à... en cherchant les champignons, j'ai dit ah ben hein. Ils ont implanté les fleurs, elles y sont, mais non récoltables pour le moment. Donc dès qu'elles le sont, je vous tiendrai informé, ne vous inquiétez pas. Alors là il y a, ça doit être à moi ça. chasser un truc par là et j'ai laissé traîner donc je vous retrouve hein, une fois que je suis arrivé chez Unigost parce que là je suis un petit peu je ne pense pas que je puisse courir non je vous retrouve donc chez Unigost euh, de façon à, ben, à voir euh, j'ai passé par là pour voir s'il n'y a pas des, des choses cachées hein, puisque maintenant on le sait il y a des choses cachées j'ai passé par là et puis on se retrouvera au, au village d'Unigost je vous dirai si j'ai trouvé des choses ou pas il y en a beaucoup sur les, les choses comme ça en général le petit lapinou. Donc, on se retrouve tout de suite chez Nigos pour vendre tout ce que j'ai à vendre. Et après, on fera, bah évidemment, comme tous les hivers, des couteaux, des machins, des trucs pour gagner un max d'argent, pour payer nos taxes. Et après, une fois l'hiver passé, on s'occupera du poulailler. A tout de suite. Alors, j'ai vendu au niveau de Halloween tout ce que j'avais besoin de vendre. Et je jette un petit, un petit œil euh, au niveau de ce qu'il vend. Alors euh, il euh, y a certaines choses qui ont changé au niveau des vendeurs hein. donc il euh, y a certains qui vendent plus d'autres qui, vendent des, qui ils vendent des choses qui ne vendaient pas avant. Donc on a toujours les betteraves, les carottes, les cerises, <coughs> excusez moi c'est pour les vergers donc euh, ça sert surtout euh, au niveau de quelques plats au niveau de la, de la, de la, de la taverne je vais y arriver mais c'est aussi pour faire des jus donc il va falloir faire des bouteilles donc ce n'est pas vraiment ça que je cherche. Euh, les poires, c'est pareil, ce sont des arbres fruitiers dans les vergers qui peuvent être pressés ou cuisinés dans divers plats de la taverne. Les pommes, idem, les prunes, idem. Par contre, il y avait une petite chose que je me posais et euh, j'ai eu ma réponse. Donc les cerises, hein, pareil, hein, ne peuvent être obtenues qu'après être plantées dans un verger tout au long de l'année. Ça, je vous laisserai regarder en détail, pareil pour les poiriers, les pommes, les graines, voilà. Et là, au niveau des graines de pavot, si on regarde bien ce qui est marqué, une sorte de graine fabriquée à partir du pavot à l'établi de la grange, elle peut être utilisée pour cuisiner, pour faire des plats à la taverne ou pour ensemencer les champs à l'aide d'un sac au printemps. Donc, ça peut servir apparemment d'engrais aussi pour... Euh, les champs, si je ne dis pas de bêtises, on fera le test de toute façon. Je voulais voir aussi pour le houblon, euh, mais le houblon sert à faire des boissons alcoolisées à la station de brassage de, euh, de la taverne. Donc pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Les semis de plantes de houblon dans les vergers, ok. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai acheté ici 10 graines de pavot, j'ai acheté. D'ilin hein, de dépannage, hein, euh, voilà. Et, euh, pum, pum, pum, qu'est-ce que je pourrais euh, prendre Il me faudrait euh, des graines, je ne sais plus si c'est d'avoine ou de seigle, Il me semble que c'est d'avoine. On va en prendre. Euh, non, on ne va pas en prendre. On va pas en prendre. Euh, donc lui, au niveau de lui, on a vu, donc on a fait le tour. Voilà. Au revoir. Ok, donc, au niveau des vendeurs, euh, je n'arrive pas à voir. Ouais, C'est Edwin maintenant qui vend, euh, qui vend euh, les, les, les graines ici. Et elle, donc, on va regarder ce qu'elle vend pour voir. Alors, des baies, des betteraves, la bouillie de baies, donc, ce euh, qu'ils sont avec des euh, bouillie de pommes aussi, on peut faire, ça peut être intéressant. Cerises, euh, les gâteaux aux fruits. Euh, ça, ça demande les, tout, tout ce qui est gâteau, ça demande énormément de choses. Oignons, pain de blé, les poires, les pommes, le porridge, les prunes, les quiches. Ragoût, les rayons de miel, ça c'est avec euh, les ruches. Elle vient dans sens, le white breed. Il y a encore des choses qui n'ont pas été traduites. Elle vend du houblon. Si je réfléchis. Pour être intéressant de commencer un verger, mais on le commencera après l'hiver, une fois que les taxes seront payées. Voilà. Donc, on va regarder au niveau de notre journal. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait des PNJ, parce que si effectivement. Je fais les poules, il va falloir que je crute une PNJ qui va s'occuper des poules. Donc le champ niveau 3 au moins. Donc on en a une là qui est de niveau 3 pêche et champ. Ici, euh, elle est 3 niveau 3 pêche champ minage. Et lui, je n'ai plus assez d'endurance de, en, tant que ça remonte. Et lui, il est de niveau 3 en... J'ai plus d'endurance. Avance, allez, hop, il est 3 euh, ouais, 3. trois, il est trois niveau Va être intéressant. Ces deux-là peuvent être intéressants pour ce que, pour les poules et euh, voire même euh, après. Mais pour l'instant, prochaine étape, on va d'abord déjà payer nos taxes. Donc euh, le petit, euh, le, le, le petit truc habituel. Hein les bâtons, les pierres, les cailloux et on fait des couteaux à la masse pour vendre un maximum d'argent alors peut-être qu'en me baladant comme ça euh, je sais qu'il y a beaucoup de quêtes, je reviens tranquillement chez moi euh, mais je voudrais vendre quand même des couteaux un maximum, ce que je fais c'est que je vends un max de couteaux euh, j'en suis à, au niveau argent 3472 on a euh, de taxes. 1495, hein, ça a augmenté, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas embauché, je n'ai pas construit, donc voilà, 1495, tout à l'heure c'était 900 et quelques, ça, ça reste un mystère pour moi, je n'ai pas embauché, je n'ai pas construit, je n'ai pas changé, la grange, je l'ai déménagée. mais on avait 995, j'ai cassé l'autre, donc il n'y a pas de bâtiment supplémentaire, je n'ai pas de population supplémentaire, moi qui m'ai fait un bébé, sup, mais je ne pense pas, donc je ne sais pas, mais il y a une augmentation de 900 et quelques qu'on a vu au début à 1495. Donc je vais faire un max de couteaux, puis on se retrouve une fois que j'ai fait le max de couteaux, que j'ai rentabilisé mes sous. A tout de suite Alors je reviens donc de chez Unigos où j'ai vendu un petit peu donc, de couteaux. Donc je suis montée à 4300, ça va assez vite les couteaux. Donc j'ai eu un couteau en fer qui a été fait, donc je vais le porter directement au chasseur en hiver c'est vrai qu'il n'y a pas énormément énormément de choses à faire à part essayer de faire de l'argent pour, euh, pour tout simplement euh, bah, payer nos taxes hein. donc on va aller voir pour faire ces fameuses baies euh, aussi dans la dans la taverne donc je lui ai mis le couteau en cuivre il n'en avait pas besoin d'autres parce qu'alors franchement en cuivre, euh, je vais lui donner le mien. Je m'en ferai un autre. Moi, je suis sûr qu'il chasse quoi. Il suffit que je ramasse euh, quelques bouts de bois Hop. à la manette. C'est pratique, hein. euh... on dirait pas, mais pour récolter, c'est plus pratique. Après, il vaut mieux jouer au clavier, certes. Hop. Et euh, il me faudrait quelques pierres. Hein. d'hivernal hivernale c'est là où on y voit le mieux la nuit ça j'aime bien pas de pierre ici, ici. il vaut mieux en profiter l'hiver pour euh, se faire un maximum de couteaux Euh, donc, on va aller voir au niveau de la taverne pour ces fameuses ce fameux plat au b. Je pense qu'il va falloir que je les prenne sur moi. On va aller voir. On les a débloqués Il y a un petit peu faim, faim manger. Pour ces baies, je pense qu'il va falloir que je revienne les chercher. Hein. Épuisé. Alors, est-ce que c'est là-dedans euh, Ici. Toc, toc. Là, c'est l'oignon, oignon, viande rôti et assiette en bois. Ici, ragout, ragout, ragout, soupe, soupe, soupe de champignons. On peut faire de la soupe aux champignons aussi. Et où c'est qu'ils auraient collé, collé les bouillies alors Bouillies de pommes, bouillie de baies. Alors, il faut des graines d'avoine et euh, des bols, d'accord Graines d'avoine et bouillis graines de seigle. Pomme. Alors, ça demande beaucoup d'avoine et de seigle. Donc, je sais pas si on fera pas un champ dédié à l'avoine, au seigle et au lin. Je pense que c'est le mieux. Par contre, on peut peut-être faire les champignons. allez va aller chercher euh, que je me repère. Parce que là, ça y est, je me perds. Euh, ici on va aller chercher les champignons on va voir ce qu'on peut faire avec si je les ai débloqués je ne sais même plus on va prendre euh, oula, on va prendre tout ça hop hop on va prendre les champignons. Tout déjà mais c'est des goinfres Ok, alors, on va aller voir si on peut faire de la tambouille. Il mange à une vitesse, ça aussi, ça a été accéléré. Euh, non, c'est plus par là. On va aller regarder là, si ça dort ensemble ou non. Ici. Je serais curieuse. Oui, nous avons notre petit couple ici. Donc, on ne devrait pas non plus tarder à avoir un bébé. Il faudra pouvoir d'agrandir la maison. Alors, on est parti pour la taverne. On va voir si on peut faire cette soupe aux champignons. Ça leur variera un petit peu le menu. Ça leur montrera le moral. Et évidemment, ça sera plus consistant. Donc, euh, il y aura moins besoin de nourriture. Alors, on va aller voir là. Il y a des quêtes aussi. Pas mal à faire dans le village. Mais en période hivernale, c'est vrai que je préfère... De mon côté, pallier à tout ce qu'ils ont besoin. Alors, euh, les bouillis, toc. Okay. Alors, champignons. Donc, vin de cru, j'ai de tout. Ouais, j'ai que deux champignons euh, comme ça. Ici, ouais. Ça vient de saler. Pour que je débloque les recettes à base de champignons, apparemment. On va avoir ça. Technologie. Alors, technologie, technologie, technologie. Euh, hop, ici. Taverne. Un euh, voilà, des œufs. Donc, on fera, après l'hiver, on fera le, le, le poulailler sans faute. On a fait les cochons pour, pour pouvoir être sûr d'avoir euh, ben, euh, de l'engrais, tout simplement, hein, pour nos champs. Donc, euh, soupe aux légumes, bouillé, bouillés, blop, les pains, le rouleau de pain, rouleau d'avoine, pain plat. Est-ce que ce serait dans la taverne 3 Tarte aux fruits. je ne peux pas, alors euh, où c'est qu'ils sont les champignons ça c'est pour tous les jus. il faut avoir la taverne 3 donc j'ai bien fait de ne pas acheter euh, euh, les fruits tout à l'heure alors, le ragoût, ragoût, ragoût soupe de champignons, on l'a acheté la soupe de champignons hein, donc on devrait pouvoir la faire normalement je vais prendre de la viande là hop, on va prendre des oignons les betteraves qui restent là, les assiettes, bol en bois. Hop. Voilà, on n'est pas trop loin du truc, non. Alors, euh, au niveau des soupes, donc on peut faire la soupe aux champignons, mais apparemment on peut en faire euh, combien Deux. Ben C'est déjà ça. Et Ensuite, au niveau de tout ça, je ne peux plus rien euh, faire. Ici, Alors, les baies, les baies, les baies. Ici, là, il me faut des œufs, donc je ne peux pas. Là, il me faut des œufs, je ne peux pas. Et ici, il me faut des oignons, une assiette en bois. Ben, on va leur faire ça. La viande en sauce. Ok, ah, je pense que j'ai tout fait. On va revérifier. Qu'est-ce qu'il me reste dans mon truc Pion de cru, j'en ai encore. Bol, il me manque quoi des carottes carottes betteraves euh, là j'ai plus assez de champignons bolettes là non plus là j'ai plus de carottes j'ai plus de choux c'est la dèche bon alors on va poser ça ici si j'arrive à avancer je me positionne à chaque fois au cas où je sois trop lourde alors on va ranger les betteraves qui sont là je suis pas sûre qu'elles passent le champignons betterave hop. champignons je vais mettre là je sais pas si ils vont me tenir euh, tout l'hiver mais c'est de la nourriture en moins quand même là bas hop la viande ici avec à 37 alors on va mettre ça on ranger l'assiette ranger les bols voilà. la viande est à 37% donc on va la faire griller je pense que c'est le mieux Voilà, on est parti pour les 49 je vous retrouve après j'ai fait les petites viandes de cuite dans la taverne comme d'habitude je vous l'avais expliqué quand vous allez dans votre deux solutions soit vous laissez pourrir vous prenez dans votre euh, coffre ici là vous avez les pourcentages ici vous voyez là les champignons 37,5% 50% voilà soit vous prenez ce qui n'est pas euh, nickel c'est-à-dire style champignons les baies qui vont pourrir au changement de saison donc vous les prenez du coffre et vous les mettez par terre comme ça vous êtes sûr d'avoir de l'engrais pour euh, la saison suivante concernant la viande c'est différent euh, une viande par exemple euh, qui n'est pas cuite celle-là hein, qui est à 62% si je viens la faire cuire elle sera à 100% une fois cuite voilà donc euh, jeter plutôt euh, bah, par exemple, vous euh, voyez ceux-là là, ils ne sont pas bons, ce que je vais faire je, je vais les prendre et euh, ceux-là 50% non plus voilà. on va laisser du celle-là et cela. là euh, on va les mettre par terre comme ça, je suis sûre qu'au changement de saison, en les posant par terre, j'aurai euh, vraiment euh, ce qu'il faut pour euh, de l'engrais, bien que j'ai mes petits cochons. Alors, X, on met tout par terre, E et F. X, E, F et X, E, F. Voilà, donc ça en bas là, qui est par terre, dès le changement de saison, on aura de la pourriture. Donc, euh, ce sera pas mal, ce sera de l'engrais. Donc ici on va aller voir, euh, j'ai posé tout ce que j'avais à poser je pense, il me reste à poser, alors ce que je vais aller voir c'est pour finir, parce que là en hiver effectivement moi au niveau de mon gameplay comme vous me demandez comment j'ai fait pour ma partie, l'hiver en règle générale je le, je le conserve à, à, à crafter énormément de couteaux, à ramasser des, des bouts de bois, à vendre mes affaires, à crafter ou à réparer le, le village. Je ne construis jamais en hiver. Pourquoi Parce que si on construit juste avant les taxes, automatiquement, nos taxes montent en flèche. Donc, euh, l'hiver, c'est une période un petit peu creuse au niveau d'un gameplay, euh, puisque c'est ramasser des bâtons, ramasser des pierres, faire des couteaux, euh, puisqu'on ne construit rien, on ne recrute personne. Donc, c'est vraiment gérer notre village, faire une ou deux quêtes à la limite. Mais voilà, euh, c'est vraiment centré là-dessus, donc pas énormément de gameplay. Donc là, pour finir l'épisode de cette vidéo, euh, ce qu'on peut faire, c'est que je vais poser les bâtons que j'ai sur moi et euh, les pierres que j'ai sur moi. Et je vais aller euh, au niveau de réparer le, notre hangar que l'on a près de la mine. Comme ça, on verra euh, si les voleurs sont déjà là, mais ça m'étonnerait énormément. Donc, on va aller voir ça. Je pose juste ça pour ne pas être trop encombré. Si j'ai des choses à vendre, je les prends. On hein, en finit d'une pierre deux coups. Alors, je vais poser euh, hop, les bâtons là. J'en ai pas besoin. Les pierres, je n'en ai pas besoin ici. Est-ce qu'on aurait des choses à vendre On a deux sacs ordinaires. On va le prendre. On les vendra à à côté. Donc là, il y a des lingots, nourriture, blabla, et les petits paniers à nauser. Très bien. Alors, on va partir. À, au niveau de la mine là-bas, j'ai une pioche là-dedans. Parce que c'est commun. Euh, ouais, j'en ai plusieurs. Donc c'est bon parce qu'il va falloir que je refasse un stock, un stock de, de minerais. Et je pense qu'au prochain épisode, on se retrouvera au moment de payer les taxes. Je pense que c'est le mieux. Mais là, on va se diriger au niveau de la map. On va se diriger, d'ailleurs, il y a une quête à Branica. J'espère que ce n'est pas du faire. On va se diriger ici. Vous voyez, mis, il y a la mine qui est là. J'ai mis deux entrepôts ici. Deux entrepôts. Euh, donc, euh, on va aller voir tout ça là-bas. Donc, on go. peut-être que je mette un marqueur sur ma map. Euh, je ne sais plus comment on fait un marqueur. Là, voilà. Hop. Allez, on y va. Puis, si sur le chemin, ben, on voit des choses cheloues, ben, écoutez, on découvrira. Alors... On peut trouver des chariots, on peut trouver plein de choses, comme de vilaines choses. Mais l'hiver c'est pas gênant, comme je vous dis, c'est une des, comment dire, une des saisons où la nuit n'est pas gênante au point de vue de, de la vue. On y voit relativement bien. On a un sanglier ici. Peut-être, euh, bah, le... non, c'est un buffle. Combien j'ai de... 8 9 10 si je le rate euh, mmh. Mais bon. Atteste hein. Il y a son petit frère là-bas. 1 2 3 4 5 en recule 6 7 vous allez voir que j'ai passé assez. 8, 9, 6, c'est bon. Ouais, espérons que le petit frère ne vienne pas euh, <coughs> me m'attaquer. Donc on va faire le petit frère, on aura de la fourrure. Je garde un oeil sur lui, sale hein. bête. Hein. On a 12 de viande, hein. c'est pas mal quand même. Hein. Hop. On va faire le petit frère. J'ai toujours autant de... Ah, je n'ai pas vu que j'avais soif. 8, 9, 10 Ouais ah, bon un coup euh, vite fait avant de se faire le le, le, le bison Bien que j'ai la gourde hein, mais euh, hop. Histoire d'aller jusqu'à la mine tranquille On a des quêtes hein, à faire dans notre village On verra ça plus tard <coughs> Allez Le bison moi, je, je, comme je vous le savais, hein, maintenant ceux qui me suivent par rapport à médiéval, je ne suis pas très, euh, très arc. Hein, je ne raffole pas de l'arc. Euh, je ne sais pas où est passé le petit frère. Il est là-bas. Essayez de, de, de se le faire... Euh, hop. Toucher. Toucher. Wow, wow, wow. Il m'a couru de sauce. Ils ont accéléré euh, les animaux. Hein, ça, on le sait. Mais là... Euh... J'attends trop. Non, non, c'est pas le moment que tu n'aies plus d'endurance, euh, mon cher ami, là. Je n'ai plus de... Merde. Je n'ai plus de... Alors... Comment on va faire ça euh... On va péter ça. En espérant qu'il m'en veuille pas trop. Il va m'attaquer par derrière. Bon, je ne pense pas qu'il en faille beaucoup pour l'achever. Le... Alors, Q. On va faire 4. Je pense qu'avec 4, c'est bon pour pouvoir le, le tuer. On va les équiper. Ici. Hop. Tu es là. bah il lui en manquait qu'une mais bon c'est pas grave bon, j'espère que je vais pas être trop lourde sinon il faudra que je retourne au village porté sinon je vais ramer pour aller jusqu'à la grotte on verra bon ça a l'air d'aller Alors, les petits lapins sont utiles au début hein, mais après ils n'apportent pas énormément de de choses c'est une viande le lapin bon, il vaut mieux tuer le bison à la limite et là on a le sphinx hein. le porc il n'est pas méchant il est un petit peu comme le renard hein pas mort. Ouais. Oh Le pauvre. Je m'attendais, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais quand ils ont parlé du lingue, je m'attendais à un animal agressif et non pas pacifique. Comme on peut le voir quand on appuie sur Alt, tous les animaux en vert sont pacifiques. En rouge, ils le sont pas. Et je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus gros. Pour être honnête mais bon ça fait de la viande alors on va aller à notre mine on regarde aussi euh, voilà l'état d'argile parce que des fois il y a des choses cachées là on a de l'argile Gourde, argile. Pêle en bois, je m'en fous. Et là, un morceau d'argile. Alors. <coughs> Il n'a pas l'air d'avoir autre chose de courir, je suis beaucoup trop lourde. Je poserai au dépôt de la grotte je vous garde avec moi le temps d'aller à la grotte au cas où il m'arriverait un truc hein, bien sûr. 260 mètres non, un peu. je crois que c'est ouais, un petit peu plus par là bas j'ai coupé pas mal d'arbres pour une quête. Donc là, on a les moutons. Ils seront bien pour faire de la laine. Au niveau du prix, 1820 euh, les petits. Hein. Mal. Bon, là, on va se les poules. Et puis après, ben... Bah, une fois l'hiver passé, on se fait les poules et on se fera les moutons, on fera les deux. Si nos finances nous le permettent. Parce que les moutons vont pouvoir nous permettre de faire des vêtements en fourrure, qu'on pourra revendre mais aussi nous protéger. Et ça va monter effectivement l'artisanat et puis on pourra les revendre. J'ai fait deux stockages. D'où euh, le fait que j'ai énormément de place dans mes stockages, puisqu'ils sont communs. J'en ai fait un euh, basique, et un euh, basique qui est dans un état déplorable, le Et ici, donc on va poser ce qu'on a sur nous, qui ne nous sert pas. Donc la lance, on peut les poser, ça on peut la poser, ça on peut les poser. On triera après, on va, on va en revendre la gourde. Je la garde F. Alors ici, euh, toc toc toc toc toc. Ils sont pas réveillés. Alors j'ai déposé l'argile, hein. la viande, 27. L'argile qui me pèse, le bâton, le cuir, la fourrure, les plumes, ça pèse pas trop. Le reste on ira le vendre. Le marteau. On va essayer de voir si on peut réparer je ne crois pas que j'ai mis la paille ici si j'en ai alors on va réparer on va prendre de la paille euh, des petits bâtons on va réparer comme ça notre femme nous dira il euh, ben, y, y a ça qui va il y a ça qui va pas alors <cười> on va s'équiper de ça on va faire réparer bon, ici tout est nickel ah oui, ça je l'avais fait euh, au moment du... Pendant le live. J'avais carrément... Euh, voilà. Euh, pourquoi tu ne veux pas réparer Ah, j'étais mal positionné Après, celui-là, je vais peut-être pas le garder. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je vais peut-être l'enlever. Mais bon, pour l'instant, il me sert bien. Ça me permet une capacité de stockage quand même relativement... Euh... Importante. Ok, bon, on va pouvoir poser tout ça. Alors, nous n'avons plus besoin des bâtons. On n'a pas besoin de la paille. Est-ce qu'ils sont réveillés pour vendre Je vais poser le marteau. Je n'en ai pas besoin sur moi. Euh, hop, la hache. Je ai, à moins que j'en ai besoin là où. Les oufs, je vais les vendre. Il n'y a rien de neuf, ils n'ont rien fait. peut-être prendre une pioche sur moi on va en profiter pour miner un petit peu je prends celle-là la finir hop pioche en fer en l'équipe. hop et on va aller voir s'ils si sont levés pour vendre ce que j'ai à vendre il a un petit peu soif mon pépère mais bon ça va c'est pas la mort il va pas mourir je vais regarder ce que c'est comme 4 mais c'est pas dit que je l'accepte hein, en fonction de ce qu'il va me demander parce que là je vais me faire choper non ni vu ni connu Hop là, bonjour bon, c'est rare maintenant qu'il qu laisse dans les coffres les trucs hein. alors en PNJ ici on a quoi euh... Un niveau 3 2 niveau 3 bon, j'aime bien avoir trois niveaux 3, niveau 3 hein. Donc, euh, plus chez Unigost ça serait est-ce qu'elle elle veut bien me parler alors montrez-moi vos marchandises t'en veux pas comme ça hein alors on va te vendre elle est où on va lui en vendre euh... on va en garder une sur nous on va vendre les deux sacs ordinaires, les chapeaux et des paniers en osier. Voilà, et elle, donc, elle vend beaucoup de tenues, de vêtements, etc. Le grand sac, c'est pas celui-là, petite sacoche. Adieu. Adieu. Alors il y avait une quête ici, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il a. Tomerad. Euh... J'ai oublié oh, qu'il dort. C'est un gamin. Fait dodo. Ça doit être un truc euh, tout bête. Je veux jouer comme papa. Je veux, je veux bien qu'il se lève le petit haut. Bon, je vais retourner à ma mine. Si je regarde au niveau de ma gestion euh, hop, que je vais là alors au niveau habitation on n'a aucun problème, il n'y a rien qui est en rouge au niveau extraction voilà, l'abri à bois bon, voyez, il lui manque une hache encore, On y en avait mis plein là. il les mange, hein, c'est pas possible au niveau de la grange il manque des ressources euh, l'élevage d'animaux on n'a pas de problème la production donc la forge il manque quelque chose et là le stockage de nourriture il faudrait que je l'aurai pas miné là bas on va miner un petit peu pour monter, euh, pour monter le minage façon à débloquer assez vite cette mine là parce que c'est vraiment un problème à hein, le faire euh... j'ai tellement fait courir le pauvre qu'il est en train de rendre la main hein. je joue avec la stamina hop On se porte trop de choses, mais c'est pas grave. On, on a l'avantage la, euh, d'avoir le, le stockage juste à côté. Bon, on est loin de la mine. Hein. Je vais pas vous mentir, mais bon, on a besoin de minerais de toute façon. Alors, on va basculer ben, les minerais d'étain minerai de cuivre, les pierres, ça servira pour agrandir les maisons, Hop. du sel, euh, on va en prendre un petit peu, ok Raté, raté, voilà. Alors cette histoire de fer là, euh, c'est pas génialissime, hein, devoir attendre, Alors qu'il y a énormément de quêtes secondaires qui demandent du fer. On est un petit peu bloqué avec ça. Mais bon, et combien il nous manque de technologie pour avoir la mine euh, je ne me rappelle jamais où c'est. 5000 points, hein, 2003. Euh, faudrait que je passe tout l'hiver à miner en fait. Sinon on va galérer. Hein. Sans la mine on va galérer. Hop. Hop. Hop. Et le sel. On a des, des, des petites recettes avec du, du, du sel aussi. Hein. Donc quand on part à, à la mine comme ça, si vous faites comme moi, euh, je vous conseille de partir avec quelques plats sur vous. Il y a un petit ruisseau à côté si vous prenez cette, cette, cette grotte-là. Il y a un petit ruisseau à côté. Donc l'eau, c'est pas vraiment gênant. Mais par contre, prenez-vous quelques petits plats à manger. De façon à. Être tranquille pendant voire un ou deux jours pour pouvoir miner euh, tranquillement l'intérieur de la mine donc de l'étain, du sel et du cuivre voilà et après le fer ce sera une fois la mine posée mais ça demande beaucoup beaucoup beaucoup de ressources faut en passer du temps à miner donc c'est beaucoup d'aller venu alors c'est pour ça que je vous ai conseillé dès le départ de vous mettre un stockage Moi, bon, je n'ai mis deux euh, ils correspondent bien au village euh, comme ça au moins je ne m'embête pas je ne fais, je fais pas des allées venues je ne suis pas en surpoids donc pas de problème de ce côté là et c'est très pratique alors euh, hop, minerai d'étain je n'ai pas ramassé énorme on ramasse plus de pierres qu'on ramasse de minerai euh, hop j'ai un petit peu faim je vais faire manger le, à la bête ok j'ai un petit peu soif mais il y a la gourde bon moi j'aime bien personnellement vider euh, la mine comme ça euh... Je que j'ai tout zigouillé. Ici, il n'y a plus rien. Alors plus on va s'enfoncer, vous voyez là, j'ai laissé des pierres au sol. Parce qu'après, les pierres, on en a énormément par rapport aux minerais. Je préfère les lâcher et revenir les chercher plus tard, à la limite. Quand je suis en surpoids. Ça me permet de ramener euh, beaucoup plus de... De minerais que de pierres voilà par exemple là vous voyez j'ai beaucoup de pierres je pense voilà j'en ai 27 je vais les mettre par terre ce qui m'empêchera pas de ce qui m'empêche pas de les récupérer après hein. donc on va aller chercher là ça nous permet de, de gagner du temps pour récupérer un max de minerais sport de trop donc je dois repartir en sens inverse et en même temps ça m'aide pas mal parce que vous connaissez mon sens de l'orientation et euh, dans les différents jeux que je vous présente et le problème il est que je retrouve jamais mon chemin je suis, en, je suis vraiment fâchée avec les gps et je fais comme le petit poussé en fait de mettre les pierres par terre ça me permet de dire hum, je suis passé par là hum, je suis passé par là Donc comme ça au moins pas de souci je pense qu'on va aller voir le petit bonhomme là-bas. Ça nous fera une quête et on en restera là. On va poser des pierres. Moi, de mon côté, je continuerai à miner un maximum. Et puis, euh, ben, on se retrouvera à ce moment-là pour l'épisode 21 à la fin de l'hiver. Hein. Ça laisse pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de temps à attendre. J'en suis au deuxième jour de l'hiver. Donc, pas de problème jusque-là. Donc je vais miner tranquillement, faire mes petits trucs tranquillement, et on se retrouvera pour l'épisode 21 euh, ben, euh, pour voir euh, ce qui va se passer. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous veut Puis-je t'aider Qu'est-ce que tu me... oui, tu peux me demander quelque chose. Ok, continuez. Alors j'ai donc pensé que vous pourriez m'aider. Il ne parlait de vous. Je pars pour mais vous devez me promettre de rien faire de stupide. Ok. On va dans notre nouveau journal comme papa. Qu'est-ce qu'il veut Une lance en bois. Évidemment, ce que je n'ai pas sur moi. Euh, mais je crois que j'ai pété des arbres de l'autre côté. Non, c'était peut-être pas ici. ici. Donc, pas à peine de revenir à la mine. On va déblayer ça. d'y voir un petit peu plus clair et ça monte la la survie Vous voyez je jongle avec la manette parce que je trouve que pour un si c'est beaucoup mais beaucoup plus pratique euh, ici j'en ai un j'ai pas laissé d'autres bazar euh. Or, on aura fait une petite quête, vous aurez vu l'avancée du village, hein. ça a quand même demandé du temps, faut pas croire. Je vous dis deux heures et demie, trois heures de live pour faire les cochons, aller les acheter, recruter les nouveaux PNJ, euh, construire la nouvelle maison, euh, changer de place le stockage, changer de place la grange. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui ont été faites. Donc, on va lui rendre son petit truc. tu veux pas Ah pla... je l'ai pas fait c'est vrai Hop, je me disais mais pourquoi il veut pas on va en faire euh... une on posera le reste dans le stockage maintenant c'est bien ça qu'il m'a demandé quand même alors journal tout comme papa il veut deux lances en bois pardon excuse moi j'ai mal lu hop Voilà, ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Ok, faites attention. Voilà. Et 39 points de dynastie. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire un petit coup au ruisseau. Je vais continuer de mon côté à miner pour, pour mettre un maximum euh, de minerais. Dans l'entrepôt le, dans euh, pour euh, notre forgeron. Et puis ben, une fois que l'hiver est passé, on s'attellera correct à. Ah euh, bah un arbre là. On s'attellera correct à faire les, les poules. Je pense que ça peut être mal. On a le houblon aussi à planter. Donc euh, on a quand même pas mal de choses. Mais tout ça, je vous le dis, moi je le fais. Une fois les taxes payées, comme ça ça coûte moins cher. Bon, ça se coûtera plus cher l'année suivante. Mais on a le temps de se refaire largement. Donc je vais aller poser tout ça là. Je vais aller continuer à miner. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre avec plaisir. Faites attention quand même, je vous le dis à chaque fois, de regarder si la question n'a pas déjà été posée. Ou si je n'y réponds pas déjà dans le let's play. Pour éviter ben voilà de répéter répéter répéter euh, et puis écoutez j'attends vos commentaires en retour on se retrouve très vite pour l'épisode 21 on se retrouve, man, retrouvera au moment de, du paiement des taxes euh, j'aurai miné pas mal j'aurai monté ça on va regarder une dernière fois combien j'en suis comme ça vous verrez je vais je vais miner tout l'hiver là toute la période hivernale comme ça ça va vous faire une idée euh, donc la mine elle est à 5000 points. Je suis à 2383. Ça m'étonnerait que je fasse 2000 points en deux jours d'hiver. Donc, euh, Mais bon, on verra combien on est monté. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer ma petite mine. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, épisode 21 on fera les poules une fois les taxes payées, les poules on essaiera de trouver aussi un cadeau à notre chair étendre pour essayer de monter notre affection qui diminue et euh... puis on fera quelques quêtes, on, a... on fera nos poules on, fera nos, on débloquera les recettes avec les œufs. Beaucoup de choses à faire dans le prochain épisode. On y va doucement, on y va lentement. Ce n'est pas la peine de rush, ça ne sert absolument à rien. Sur ce, à très vite et puis plein de bisous. Bye bye.